Bon les gars, on est arrivé dans le bas gym. On va vous montrer ça. Il est là. Ce qui il dit c'est plus dans vrai. Regardez-moi ça. On y est. La fameuse. Yeah we know go the major. Can't give enough for you. Go on my chase up face up. Not for no Blink Play it proper now. Go on my trade. Say it low. This is what's a boss. Bon les gars, on est bien arrivé au base gym. On va vous faire un petit tour. Basinga, Olivier, il s'appelle les gars. Il est là. Quand on repart d'ici, je te prends tes 70. Je peux dire, je me parle avec l'entraîneur. Ils sont où d'ailleurs On va les voir. Il est 70, je te jure que je les prends. Ouais, non, il est très chaud au bench. Ah il a dit, il a dit, il a dit. Il y a, il y a un débat sur notre chaîne avec les petits bras et tout. Ça fait combien ta masse à 160 C'est trop. 4ème à 70 kg. Qui toi Quoi Ah non t'es fou mais tu veux me tuer Assume, 4, montre leur Jamais, en plus je t'en ah, J'ai Trois pop et la 4ème en... Bah si tu nous fais un petit tour un... de la salle là pour les abos Vas-y bah euh, euh... le On a le droit à Pourquoi ça Important pour toi Pour ouais. soulever de terre surtout non, mais en fait c'est pour la kiné aussi j'en avais besoin pour ce qui est réduit du dos et tout, mais même pour moi, c'est un peu utile. En ah parce que en salle, les gars, je sais que vous n'êtes pas beaucoup à l'utiliser. Regardez la première chose qu'il achète c'est quand même un bon à lombaire. Là, on a des petits trucs pour le cardio, pour être un petit peu complet. Là, pareil, sac de frappe pour le euh, cardio, pour kiffer. Pour kiffer, ouais, ça <rire> <du rire> marche. Et là, on a <rire> le, le truc <rire> le plus important, donc le portique euh, complet avec deux barres utilisables. Le support pour faire développer militaire, squat et développer incliné est très important pour le dit. Avec le une deux. 1RM à 120 kg, c'est est bien ça. ça. <musique> les On. de 50. Là, on a le banc de l'objet de compétition. Ça, il n'y a aucune salle dans laquelle je suis entraîné. Il n'y a ça. aucune ah, ah, ouais. plateforme derrière. Aucune. Ça, c'est trop bien. Et voilà, ensuite, on a les fameux. Les bébés de Pimous, ils sont 56. là. À chaque fois, il pleure et il dit Ouais, il n'y a, de... a que ça, la 50 kg. Donc, Basinga, il a oh, mis oh, au défi de faire 4 reps à 70 kg. On va voir sur le training la, la vidéo, elle va sortir pas, à part. Pas, hein, à pas, niveau du, du training, mais, vous, j ai j ai vu vu vous verrez ça là-bas, les gars. Elle accroche bien, caoutchouc. Tu l'as soulevé comme si c'était 20 kg. C'est 60, Ah, d'accord. C'est 70. Ah, c'est 100. Ben, ça ne m'emprunte pas. Non, il est dangereux, ce mec. Je il est dangereux. Toi, il va falloir dire quel produit tu prends. Petit prior calque les gars, c'est sucré, attention Il faut pas un gramme de glucides, mais je crois qu'il faut pas mal de sucre pour affronter les bases. Gros, je suis devenu tout mec C'est un mytho, faut pas l'écouter C'est un gros menteur, c'est un gros Je suis moins d'argent que lui, et moins cinq que lui <rire> Bah là, c'est du jus, les 40 hein. C'est 40 J'ai jamais pris un 50, oui, mais pas 60. J'avais pris... Ah, mais une 50 à 100 j'ai déjà pris. Ah, il y a déjà un basique. Non, non pour moi, c'est quand tu t t 6 ouais, ans, je suis entré, disant. Je sais pas. pas, pas, pas ça ça quand je dis à des gens, tu vois que je suis pas fort entre guillemets, c'est que je suis arrivé à ça, mec. Là, je valide 150 au bench, mec. C'est nul. C'est nul, mais les roches. Comment ça, merde T'es pas content 150, tu fais 600, 150. 150, tu. C'est la merde. Ouais, mais c'est pas pareil. Je suis devenu. Mon bench. Tu modélives, tu merdes. Mon max de délivre, c'est 180. Oui, mais quand tu. mais combien font-tu 150 dans la vie Il y en a trop 150, il y en a pas beaucoup des gens. Il y a un facteur génétique en dessous, tu peux rien faire. J'ai jamais été en galère sur le Terre. Si ça passe, ça passe pas. est-ce que soulevé de terre. Bon, 40 Voilà, c'est l'échauffement. T'as fait combien, Bimus 12, On est chauffé. 12. On fait 11. On est chauffé C'est j'aurais les meilleurs pères. Ça va, les 40, ça va. Il n'y a pas eu de charge de transition, rien, il est passé de petite altère. vas gars il a annoncé les 60 kg. Pimoul c'est 70. Christopher enfoiré, il m'a donné d'office les 50, hein. on va lui montrer quand même. Ouais, tu vas faire ta première série à 60. Ouais. C'est ce que je vais faire aussi à 70, je vais garder tout le jeu. Bah oui, ah, ouais, il a 50, il fait 3. je peux pas être le seul qui fait 50. Je vais avoir 60, non. Non, si ça passe, quoi, je vais se et je repasse à 40. Que je vois qui a plus de 60 kg. Ouais. Ouais, c'est un, un, si un Mon but dans de cette salle, si jamais je l'ouvre, c'est que si le mec veut faire du cardio, il a tout. S'il veut faire de la force, il si a du bon matos. Et si veut faire du lesté, il a des escaliers. Mais ça, il ah, bah. faut que ta salle ça Là, on voit 10-60 kg, mec, tu mets deux blocs. Un par par. Tu veux pas du premier coup Tu veux un y par a un par par. J'ai pris le kit, c'est. Vas-y, moi, j'en fais juste 4. On ferait toi pareil 4 euh, j'ai dit 4, j'ai dit 5, non 4. Tu ah, en, en, en as fait 3, j'en fais 3. Tu me dis c'est dur, c'est dur. Il, il a fait fait fait 4, 4. Hein. Non, en a fait 4, hein Il en a fait 4, il en, en a fait 4. Mito, mito. Mais, ah, la la ma mais fait, 4. Que tu veux la voir. Non, je veux te... l'avoir. <rire> non, non, je te crois. Il y en a fait 4. Ah, 5. 4. Je comme ça. Non, 4 Ah, tu comptes pas la première c est c est 3. Ouais. Je compte pas la première. Je, ah général, non, je la je compte. compte gros. Là, ah, il veut me griller. Je l'ai regardé. J'ai fait un clin d'œil. Ça va, je me suis senti bien quand même sur les 50. J'ai jamais fait 60. Si je l'ai pas, je suis bien dans la tête. Ah non, toi, t'as un potentiel pour faire des gros benches. T'as une grosse cage, épaules étroites, des bras assez bah, courts. Ça va. Ils sont pas très longs du moins. Ah, je suis un nain quoi. Mais tu ah, as un 77. Ah oui, mais c'était un ma genre au C'était pas celui là du coup. Mais regardez, il m'a dit, parce qu'il a eu, regardé mon visage. Il a commencé à dire Ouais, t'as un mâchoire carré. T'as un sourcil, il a inventé un <rire> <pêche> de l'huile <rire> <rire> c'est bizarre Je suis moche quoi <rire> ouais, mais Moi je faut que pisser d'abord tout Vas-y Tu vas faire pipi ou tu vas prendre des produits en cachette Si tu toi. Ah soit, ah, bah je les ai jamais testés 6 6, J'espère 6, mais je pense que ça va être 4 6 Ou 3 bon, Ça c'est l'un 6 Non, ça c'est énorme. Allez, c'est l'héron, c'est ça c'est l'héron, Ah je suis pas venu pour ça à la base ah à la base, il bon, euh, pas de perf, t'inquiète. Ouais, je me fait des petits le training, moi je fais que la, la ouais, bonne motivation. Lui Ouais, j'en fais pas, du Tout Toi, tu dois tout faire. Je suis d'accord à sauter. T'en mets un là C'est incroyable. incroyable. <rire> le brolier du fit game, <rire> le voici. Mais vas-y, Genre, j'en ai énorme. je vais prendre 60kg. T'es obligé d'en faire C'est je vais prendre 60kg, je vais en faire. Bon. Encore une. Je, en je te laisse. Dommage. Donne tout là, en souffle dans le Ah la sèche <rire> Ah ça m'a fumé. Eh hey, m'enchaîner des séances comme ça gros, on est foutu, on va se blesser. Tu joues, si tu déjà blessé, tu me dis ça. Double dragon basilka, c'est mort. Ça ouais. va être la double blessure pour moi gros. Attends, parce que le pire c'est qu'il arrive ce matin, il me dit putain on doit s'entraîner, c'est chaud, j'ai pas chié depuis trois jours, je suis postipé. <rire> <rire> moi je me suis blessé. Ça, voilà. Tu vas devoir me la donner un hein, gros. Je te le donne, je te donne, c'est bon monsieur l'italien il a mal de la hanche. Ça fait de la vidéo Deux Italiens c'est un Libanais. <rire> ah ouais, c'est vrai, que t'es Libanais toi. Ouais. Liban, c'est dans l'est, c'est ça De quoi Je sais pas, où c'est Liban. Bon, je suis mais du la chaîne. Non, suis pas plus, sur la fin. C'est pas égal l'école. C'est mais comme ça que vous suivez. Pas que la géographie, moi. Vous êtes fou. T'inquiète, frère. Ah. Mais tu fais quoi Il a Il Il a 70 kg et j'ai pas de chaussures. Si elle tombe sur le pied, je suis foutu. Reculez-vous, hein, parce qu'à tout moment je les lâche. Faites gaffe. Vas-y, joignez on voit. Attends, attends. Attends, regarde. Je le tiens, je suis bien. Ça va Ouais, je suis bien. J'ai la main à deux doigts de ses couilles, gros. C'est très, très, très bizarre. Ok, posez-les. solide. Posez-les. C'est bon, ça revient, je vais les mettre derrière. Vas-y, bonne tête, je Eh, gros, c'est des parpaings, Ça n'a rien à voir avec la barre. J'en ai Les étoiles, elles m'ont attaqué dès que je les ai portées, il Il a failli crier au score On t'a vu, hein je sais pas si on, en dit, on peut faire pareil. Mais c'est trop, trop, trop dur! C'est trop dur! Je te les tiens, tu te dis dès qu'on lâche. 1, 2, Tu peux lâcher, c'est Attends, où, attends, attends. Vous me les avez donné trop sur l'épaule. Allez plus vers le mur blanc là. Comme ça? Plus vers ouais. le mur blanc, cousin. Je suis au mur blanc là. Écartez un peu, que je me positionne bien. Mon dos il est en train de prendre trop cher mets <rires> met <rires> met mais là la en prise pronation. Non, non, s'il te plaît, te s'il te plaît C'est un tu m'as... <rires> a <J'm 'en... rires> trop en On ouais, est plus la bas en fait, monte-les, quoi Mais c'est que, que longtemps a, a longtemps débattu hein, à ton sujet. On se dit, ça y est chargé, <baseball> non, non, Non, non, non Moi, j'avais ça le niveau. Moi, j'ai un longtemps. longtemps. Tu fais du sport. Tu vois tu creuses... Ce que je fais, du. Ouais, comprends. et juge aussi je, je par rapport à la personnalité. Bah mec, les attirer, body, oui. Mais oui, je suis un mec qui tire j'ai sont trop de tirs. Ça genre, veut dire quoi, ça ça. ça ça veut dire les mecs qui sont attirés par le body, déjà, ils sont déjà plus sur cette tirée. Mais ça veut rien dire. dire. Ouais, mais j'ai déjà ouais, dit, ouais. il y tellement très longtemps que je suis dans le Mushu, tu vois. Un mois un autre, il bien un mec qui aurait vu ou su. Enfin, j'ai fait toutes les sales. <rire> On tu d'accord, toi t'as ramené 2.60. Moi j'ai ramené les 2,60, j'ai pas fait choses 60, hein, mec. T'as pris 1,60, t'as dit Non, aucun, les 2,70, j'ai rien. Parce que lui, en prenant, il a le c que le grip, il est bien. Moi j'ai pris un 60, ah. moi c'est sûr et certain que j'ai ramené un 60 ouais, j'ai pas touché ceux-là Mais je sais pas si j'en ai ramené deux J'ai pas touché ces alters Je sais pas De bon, toute façon on saura jamais un ouais. ah, Si on va savoir si, on va euh, savoir la caméra là-bas 60 et 60 c'est bien ça filme là -bas. Mais après en ouais. vidéo Ça, ça filme là Dis-moi que sur Noël non, on a bien pris Près, 60 Après il faut, faut un pari oh là, non, faut <rire> Mais si c'est moi qui l'ai ramené <rire> Je fais un truc Tu m'achètes une personne qui Et si c'est toi qui l'as ramené Si c'est toi qui l'a ramené J'ai Jamais de la vie je préfère mourir c'était bien, ah, ai mais j'espère fait 55, c'est dingue. Non hein. <rire> C'est quoi comme marque Strength Shop. Ah ok. Mais on a joué avec une serviette. Ah oui, Strength Shop. T'as payé combien pour un banc Dans okay. la discrétion, évidemment. Okay. Genre celui-là 250, je Combien 200, je Oh, On me sodomise comme ça, moi. Strength Shop, c'est pas cher. J'ai payé un force USA. J'ai payé ça 600 balles. <rire> Pourquoi ils ont fait des pommes Ouais, c'est easy, hein. rêves, mec. Ah, toujours, lui Tiens, regarde. Ah là, merci. Frère, c'est trop, là. Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. Noreb, il m'a dit. Je commençais, je vois, l'année dernière, mon petit kiff, c'était les petits délits. Tu sais, les biscuits petit déj Le soir, il me restait 200 calories, je bouffais mes 4 petits délits. les Et je recevais tout le temps. Mais c'est pas bon pour la salle du micro. Ils pas les c'est dans les calories. Et le jus de raisin, mec. Tu sais, c'est NutriScore E. Tout le monde me spamme, de muscrisque je dis oh frère, ah, le, j'aime hein, le jus de raisin. Hein. raisin, <rire> <jus de> raisin <rire> <le rire> Laisse-moi vivre, ouais. Puis même lui, il, il boit du jus de raisin, gros, mais avant il a couru 10 km, euh, il, tombe, ouais, euh, il peut euh, parler euh, la bouteille. bouteille hein. hein. peut taper la bouteille, il n'y a aucun problème. <rire> mais euh, j'aime le petit Fireman à long terme. Je sais que tu vas le faire. Tu vas commencer par le marathon, après tu le feras. là Mais il va falloir délaisser la muscu. Ouais, mais ça ne dérange pas. C'est pour ça que c'est long terme, mais de toute façon les gens ils te suivent pour la perf C'est pour ça que c'est long terme, tu vois. Parce que genre j'étais toujours wow. à 7-8, bloqué, okay. et un jour j'ai fait la technique de plonger et remonter, remonter. et en fait ça fait genre une, ah, deux, sorti de la force et la mise directe. C'est comme au bench, tu vois, euh, Pimo s'il lève un peu la tête, parce qu'il sent qu'il ouais. a le boum, hop allez boum, et j'envoie le left drive en même temps. c'est pareil, c'est hop, boum. Okay. Okay. je vais essayer. C'est mon domaine là, là, là, est là, est là on est sur ton terrain. C'est son exo, c'est même pas la peine. Ah, quand dans les vidéos on disait euh, on va essayer de rattraper les paires de base, ça nous disait ouais dipsé traction, je faisais, je faisais l'aveugle. Ah j'ai pas vu comment Eh <rire> hey, gros, prépare-toi hein. J'ai Zeus Zeus ma foudroyée gros, je me suis mis en position dips, Il ma foudroyée, <rire> au sale Ouais les gars, j'en suis en fait, oh, La, ouais, la veine, elle va éclater sur le biceps, c'est abusé gros. Ouais. Allez. Ouais, ça, ça c'est des petits biscuits avec du carré frais dessus. Rencore, Rencore, encore, encore, encore, t'es bien là. Elle passe, elle passe, elle passe, elle passe, encore, encore, encore, vas-y, t'as pas le droit, t'as pas le droit ah il fait <rire> si Je voulais, mais je ne peux plus... Mec, c'est sais dit c'est vraiment, genre, t'arrives, tu peux plus... Ça avait été tellement face à ma règle que tu coincé. La Dips, elle était longue, elle ne voulait pas monter. Ah il y a tout donné là. Tout... Ah fin de séance, ça c'est normal. Les gars, ça va être incroyable. Et bon oui. Ok, mais attends, je vais m'en face. Vas-y, en mettant le TT, c'était cool Tournage terminé, donc on a fait venir un vidéaste, je pense que la vidéo elle va être énorme, merci à Baz qui nous a donné pas mal de son temps les gars, il y a personne qui peut assumer les 70kg, même l'homme fort là, j'en ai fait une quand même, j'en ai fait une, on se recap peut-être demain avec Baz, parce qu'il nous a dit qu'il a encore nous accordé du temps, peut-être pour un petit meal. non c'est pas vous j'accorde le temps, on coupe, en direct de la Bazinga Golf, Bazinga Golf, et on savait que Basinga il roulait comme un malade les gars, et voilà, et voilà. Non, non, je vais arrêter de filmer, pas filmer pas parce qu'il va nous montrer. Non non là il va trop chauffer. Bon les gars, on change la basin golf pour Claudie. Les gars, je vous jure, il est fou. Il est fou, il est fou comment il roule. Là j'ai peur de monter dedans. Je sais pas ce qui m'attend. Ne me dis pas prudent. Si en vrai.. Si, non non pas. La fois mentir c'est pas bien Non, non, t'es fou mec, je respecte Je jamais le compteur gros quoi tu Jamais. Regardez les clignotants s'il vient derrière. Toi, ah. tu me demandes quoi je vais une Audi <rire> oh, oh, oh, oh. Les gars, je crois qu'après les perfs, après les triathlons, il va faire de la Formule 1. <rire> C'est n'importe quoi. Ce mec-là, il veut tout faire. <rire> Une fois qu'on vient, je vais essayer d'avoir d'ici bien. Bon, vas-y de nous déposer. On a fait une grosse séance, une grosse vidéo motivation. Demain, on se revoit pour un gros cheat meal. 20 000 calories challenge parce que les 20 000 abonnés, ils arrivent les gars. Et là, on arrive dans le Airbnb. C'est chez nous là Non, non, non, non c'est le couloir. C'est la société qui a payé. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. Mais on s'y est prêt à la dernière minute. Donc, il n'y avait pas grand chose. On va valider. voir ça. Ok, on l'a trouvé les gars. Après deux minutes de recherche, ça a l'air pas mal. C'est Sympathique. Pas là, dort juste à... Toi, tu dors là. Moi, je vais là-bas. Là, là, <rire> J'ai trouvé ma chambre. Bon, je vais bien dormir. Hein. Carré. Et... Internet, les gars. Petite salle de bain, tranquille. Là, on va pas du tout cuisiner parce qu'on va manger sale parce qu'on a fait des manger. sales training. Oh. Sérieux, tu manges propre ce soir oh, baiser, Tu vas manger quoi on a rien mangé de la journée, on s'est dépensé. Aujourd'hui, t'as mangé quoi, as mangé quoi Tu sais qui va se charger T'as mangé quoi Oui. as mangé quoi, oui. quoi J'ai mangé du fromage blanc, des bananes, des barques UNT. Bah là, faut charger à fond. Ouais, c'est toi, tu vas charger. Moi, je prends pas des trucs comme ça, frère. Allez, bon, je vais quitter. Hein. Je vais quitter, les gars. Eh, c'était incroyable. On a fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Basinga franchement, merci. Il a pris du temps. On est arrivé à 13 h Il est venu nous chercher à la gare. Donc, je ne veux pas du BR à payer, des économies. Et en plus de ça, il est resté avec nous jusqu'à 18h et il nous a dit « Demain, on se revoit ». Pour un mec qui est buzy, tu vois, qui, qui vend des vêtements, qui fait des coachings, qui fait des formations, qui doit gérer aussi sa chaîne YouTube, franchement, c'est un bon gars, merci. Et ben, à l'avenir, on espère encore faire beaucoup de trucs avec lui aussi. Abonnez-vous Les acolytes, c'était vraiment top. Donc, de 13h jusqu'à quasiment 18h ouais Voilà, c'était vraiment cool. Les vidéos, elles arriveront bah, un peu, un mix sur un peu ma chaîne et leur chaîne. Voilà, c'est pour ça, j'avais pas trop de batterie. j'ai pas pu vous filmer grand-chose du training, mais c'était du... Bon, les gars, on l'a bien mérité, leur petit resto. On n'a pas blagué. Entre côtes Oh, ça va, il y a de la quantité. Hein. Il doit y avoir au moins 300, 400. Donc, c'est pas mal parce qu'on n'a rien mangé. Et regardez-moi, c'est bête. Je sais pas si je peux... Regardez, la main. Si je mets la main, je vais la mettre à côté parce que ouais, c'est C'est pas mal. Hein. Lui, il a faim, il a déjà tapé tout mon pain. Regardez où j'en suis, là. Hein. Regardez où il en est. Vous comprenez maintenant pourquoi il fait 180 au bench Animal. Bon, mon chéri, on va se coucher, tu viens Ah, je m'attendais m'entendais vraiment pas à ça. Ah, il m'a dit allume le téléphone, je m'attendais pas à ça. Ok, on coupe, les gars. Oh là là là là Non, c'est trop, ça, c'est trop. Bon, on va se mater oh, la trop. saison 5, les gars. Ah, oh, c'est trop. Oh, non Tu réussis à l'engrener, ça y est. Bon, les gars, 9h du matin. On va direction La Salle. On a pris un petit. Un petit café fait. Voilà, on a pris un petit café fait. On n'arrête <rire> pas, hein. depuis qu'on est ici, qu'on l'a croisé, ça y est. Euh, Basine de Gauche, café fait. Il y a quoi d'autre Oui. Oui, monsieur. Grosse pierre. Hein. Et la direction Basitfit. Donc, euh, on va peut-être on... croiser des abonnés de Mulhouse. Je sais pas. Il y a moyen. On casse la routine du matin, d'habitude on se réveille, c'est plus petite game de Valo, avant d'aller à la ah, salle. On l'a fait hier soir quand même. <rire> Comment C'est plutôt une grande salle les gars. Oh, il est immense, ce basic, okay. est, ce basic fit est incroyable. Ce basic fit est incroyable, <rire> on va faire des vues. il est dans du porc <rire> il est trop bon on vient de faire une vidéo pour la chaîne Pimousse euh, YT ou Pimous TV Pimous court. Pimousse. donc sur youtube les gars un petit case opening allez voir ça c'était bien drôle c'était pas mal et euh, là on s'en va rejoindre Bazinga dans un restaurant base. Je, je crois que c'est libanais on espère parce qu'on n'a jamais été et tu tu fais de la muscu ce garçon hein. Bon, base, on va avoir un petit peu de retard. Hein. Les, trams, les trams les c'est pas fait pour nous, mais vous le savez. À chaque oui, fois qu'on a non, jamais part en voyage, c'est comme ça. ça on arrive, on va bien manger. Voilà. Regardez où il nous ramène. Ah, c'est des miens. Oh là là, je suis un de ces gros sacs. Ai plus. Je suis seul qui en a pris deux. Les gros bras de base qui vont ça le plateau. Moi j'en ai pris deux, hein. je suis un gros sac. Bon voici la diète de Basilga. Donc ouais, tous les jours c'est 4 sandwichs, 3 bon, pâtisseries. Je On va quand même des Mais je sais pas quoi, je vais aimer ça. Eh, je le vois à Ignaï ah, et ça. qui mange Alors que non Ils il veulent savoir à qui chaque pâtisserie appartient. C'est tout à lui, gros. Comment ça On est d'accord. Pimous, c'est vrai, c'est tout à chocolat. Ces chocolat on va déguster ça, les gars, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, on a terminé, on est parti manger avec base. Et merci d'avoir pris du temps, encore une fois. Merci pour ça fait plaisir. C'est bon, bon toi qui nous a qui nous ah a dit non, de venir non, nous nous chez nous. On est chez toi, c'est toi lui. qui nous invite. Ouais, mais c'est quand même toi qui nous invite. On aurait pu pas le déplacement, on arrive et on attend. Et bah ouais. cherchez, mais non, C'est cool, tout, bien on a franchement, bien accueilli. N'hésitez pas, pas à aller sur sa chaîne aussi, il va avoir une vidéo de notre training ouais surtout ouais. les 60 on va nous voir. Les 60 non n'allez pas n'allez pas voir n'allez pas vous voir, voir n'allez hein, pas voir mes mots amis j'ai regardé en on voit pas trop bien je crois que <rire> c'est moi non mais c'était cool on voulait revenir bah temps à Mulhouse, je va en bas c'était fitness fusion de la ff vous étiez en présence de Bazing de oui, la FF, Didio, <rire> Epimousse, Force et Fun.